Je suis la génération des femmes qui marchent pieds nus dans la rue, poilu. J'ai pas honte d'aimer le cul d'avoir trop bu dans ce caillou d'individus, il y a, y a trop d'abus. Comment ça se fait que la femme soit la sous-tribu des barbus Je crois qu'il y a un malentendu. Qu'est-ce qu'on fait d'affronter Des clichés, fatigués par les années, on aime juste égalité. Pas plus, car j'ai pardonné. J'ai pas osé être ricard, taper du pied. Merde, bon vide. Quand dans la nuit tu te trouves ça ridicule. Est-ce un problème de testicule Qui gesticule À chaque crépuscule, mes molécules. Le soleil disparaît. Ta tête pleine de pellicule, t'as sortez tu d'un ovule, c'est moi qui prends la pilule. Point virgule, ascension complexe. Tu fais le malin sur ton soleil, pas réflexe. Entre nous y'a du latex, sauf à perplexe, ouais, ma vie est complexe. Si je te le dis, ne crois pas que je fabule, j'y connais rien dans calcul, mais rire en calcul. tes rires ont le poids d'une plume, et mes larmes coagulent comme des particules, elles déambulent comme des globules. Elles s'accumulent, moins plus, moins, le moins s'annule. Pour remettre à jour les pendules, je termine ici mon préambule, sans virgule, point. À la ligne je reviens, qu'ils seront tendres Nos lendemains bien sûr que de toi j'ai besoin Comme de moi tu as besoin de qu'est-ce qu'on est bien bien Au creux de mon bassin, vivre un amour clandestin Pourquoi pas faire un chérubin si on reste sur le même chemin Ne sois juste pas mesquin, car je reviens de loin Je reviens de loin C'est pour vous les femmes C'est pour vous les femmes il y a des filles ici, des femmes, des identités féminines Elles sont là, c'est cool mais Je sais pas si vous avez été confinés, vous aussi Mais a priori tout le monde Et ça fait du bien d'être dehors, putain <rire> Moi pendant le confinement je me suis euh, fait briser le cœur Est-ce que je peux avoir un peu plus de sang s'il vous plaît Pas de voix de sang, merci beaucoup Et euh, du coup, euh, ben... Pourtant cette fois j'avais vraiment fait attention à communiquer J'ai tout posé, j'ai tout verbalisé j'ai rien caché sauf ce que tu m'as demandé L'erreur était faite C'est l'heure d'arrêter la fête La porte claque, on se prend la tête Je mais tout n'a pas suivi. Des fois je me sens au fond d'un Si seulement le padré comprenait que la vie calienne, est ok, il y aurait moins de problèmes à la maison. Je fais du sentiment d'abandon. Je lâche l'affaire, deviens ma propre mère. Tout va bien quand le cœur pleure sous le sein. Il y a tellement, tellement de fois où j'ai fermé ma gueule. Si tu savais comme je me sens seul. Si tu savais comme j'ai le seum. Il a tellement, tellement de froid. Où dans l'enveloppe du linceul Si tu savais comme je me sens seul, Si tu savais comme j'ai le seum Du coup moi j'ai grandi à Bordeaux Et à Jeun et Mont-de-Marsan Et j'ai pas grandi dans un lieu tropical Mais écoute mon blaze, c'est tropical. Depuis l'air marin j'ai fait du chemin Bah les mages, je sais quand tu fais le malin Regarde mieux le les gosses sont enflammés Rapos de fire prête à dégainer Plafond vert, on va l'exploser, s'exposer cool. au sexe opposé, Sexto caliente, cool. mais fiat, de toi je fais qu'une bouchée. Prends les prends les prends les paris, on va briser le game, ça te fait gollerie. Et papyro, mais à jour ta pendule, t'es pas très content. J'ai pas fini de faire la crapule, mais lâche l'affaire, t'es ridicule. Sopical, tu es avec cool. moi je suis avec toi Kika De haut de radio Reggae show L'émission Reggae à ce nom Parce que tu es bordelaise Donc tu connais euh, Anagramme de Calypso Sopical euh, Tu es originaire de Bordeaux Donc Depuis combien de temps tu es là Là à Bordeaux Sur Bordeaux ouais En fait tu suis né à Pessac et j'ai grandi jusqu'à mes 4 ans dans la rue à Sadirac et ensuite je suis revenue seulement à Bordeaux pour mes études à la fac de théâtre. D'accord. Tu disais tout à l'heure sur scène quand tu as fait ton show, c'était magnifique, merci. merci. Tu disais que ça fait 10 ans que tu es dans la musique. Pas du tout. Alors explique-nous, les ça 10 fait... ans dont tu parlais, de quoi Non, non, non, ça, ça fait un an que je fais de la musique. D'accord. C'est hyper récent ouais. et du coup... Parce que tu es actrice à côté. Tu vas euh, nous en parler, ouais. Et musicienne, ça fait un an, et en un an, il s'est passé plein de trucs de ouf, et j'ai beaucoup de chance d'être été là. repérée par ta carrière d'actrice hein. Non, non. Euh, j'ai vraiment euh, euh, sorti quatre titres et quatre clips après le confinement, entre les deux premiers confinements. Ouais. Ce moment-là, où on a cru que, mais non. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai posté à des concours, et c'était bon, et en 2021, j'ai gagné trois concours. Genre de concours. Alors la Woman Metronome Academy à Toulouse, c'est le premier concours euh, national pour les identités féminines et c'est vraiment extraordinaire, hein. j'ai été aidée par euh, Flavia Colo. Génial. après euh, Give Me Five qui est un accompagnement parisien, là j'ai été repérée bah, dans le jury avec Lou par exemple. Concert à Bordeaux, d'accord. Et depuis, j'ai enchaîné une quarantaine de dates et c'est ouf. À la Road School Barber et la Road School Barber, je suis en, accompagn en accompagnement pro avec eux, d'accord. Ça c'est trop cool parce que j'ai beaucoup beaucoup de soutien. C'est une smac qui soutient énormément d'artistes. Ah et ton premier concert, c'était où alors À la salle des fêtes du Grand Parc pour ah, le à festival d'été à Toulouse. On a euh... voir de nombreux artistes. Oui. À c'était pas à Talence, pardon, c'était à la salle des fêtes de Grand Parc euh, euh, à Bordeaux. Oui, c'est ça. C'est euh, à Bordeaux. Du coup, donc, tu as démarré, tu m'as dit, depuis un an. Tu slames, tu rapes, tu es auteur, compositeur, interprète. Donc tu écris tous tes textes. Ouais. Euh, tu te démarques par ces fameux textes. Est-ce que tu te catégoriserais dans la famille des dupes poétries Est-ce que tu connais un peu le mouvement de poétries Est-ce que ça te parle euh... Non, vas-y, dis-moi pour être sûr. Les dub poétries, c'est un mouvement de, de poètes, de gens qui écrivent et qui font de la musique aussi, et qui posent leurs poèmes sur du dub. Donc c'est du slam, un peu comme ce que tu fais. Ce que tu nous as fait tout à l'heure sur la scène tropicale, c'était génial. Parce que tu parles et tu chantes en même temps, et derrière, il y a la musique qui arrive, et ça, c'est super. Donc ça m'amène à une question. Quand tu écris, est-ce que tu as déjà la mélodie dans ta tête, ou c'est l'inverse euh, Des fois, c'est un... un qui va m'apporter le texte et des fois j'ai C'est toi qui commande Et, voilà. et pour l'instant, j'ai pas en tout cas, trouvé un entourage professionnel qui est d'accord avec euh, des envie d'impulser de l'argent. Après, c'est très récent, l'entourage professionnel, oui. ça a oui. jamais eu... c'est tout pas. jeune et voilà. puis Bordeaux, euh, ça grouille de, de, de la belle, de, de possibilités pour toi. Donc, euh, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais je même. suppose que tu connais Back Records Oui Donc, euh, on te souhaite le meilleur ouais on, on continue avec euh, ta musique, puisque tu fais de la musique thérapie, un petit peu, hein. tu es jeune, quel âge tu as euh, 29. Tu as 29 ans, tu les fais pas. Non. <rire> tu les fais pas. Euh, Est-ce que tu te considères comme une passeuse de message pour les plus jeunes par rapport au texte que tu fais bah, J'aimerais bien. Ouais. C'est cool, euh, souvent sur mes réseaux, il y a des jeunes, euh, garçons et filles qui viennent me dire des choses, ou me poser des questions, et ça j'ai envie de encore de, de montrer que oui je peux être une source, enfin euh, que mon Instagram et la communauté peut être vraiment euh, un endroit de ressources pour les jeunes. Pour Par rapport à ta personnalité aussi, est-ce que tu annonces aussi dans ta bio, on sait, on sait qui tu es on sait la femme que tu es aussi on connaît tes goûts personnels euh, est-ce que tu connais le mouvement LGBTQ+, ouais, ouais, tu jeux, en fais partie tu, euh, tu revendiques tu fais les manifs c'est très pff. très bien, bravo et puis je bravo. parle d'amour Féminin dans mes chansons. Donc ouais, et ma fille te connaît beaucoup. Elle a 20 ans et elle t'adore. Donc, euh, notamment parce que tu fais partie de ce mouvement-là. Donc, merci déjà de défendre ce mouvement-là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui le font et uh, tu, tu peux être fier de ça. Déjà, euh, tu parles cash. Ça te fait quoi de programmer à Musique à la Rue et maintenant ici au Sunska. C'est un délire, <rire> je suis hyper émue. Euh, moi, il y a un an, en fait, quand on m'a interviewé pour euh, un des concours que j'ai gagné, Give Me Five, je devais dire quelles sont les scènes où je rêverais de jouer. Ouais. Et du coup, je dis bah, les festivals qui vu, où j'ai grandi euh, euh, Garro Rock, Musique à la Rue et Sense Et cette année, genre. Je... Moins d'un an après, je suis programme O3. C'est un, une dinguerie. Genre, Et puis, la scène tropicale pas. qui rime avec Sopical. Deux. donc on met, écrit. Euh, on, voilà, on est dans quelque chose d'écrit par l'univers. Euh, c'est euh, génial. Ben, merci beaucoup. Ben, merci euh, à toi. On te suit sur les réseaux sociaux. Donc, Instagram, ouais. sopical avec un Y. Sans K. C'est un choix parce que c'est l'anagramme de Calypso. Donc Explique-nous euh, l'origine de ton prénom. Ben, c'est mon père. Il était passionné de... Mythologie grecque. Et il avait cherché dans la mythologie grecque les prénoms qui lui plaisaient, et Calypso. D'accord. Ça vient pas de tes origines Non, moi je suis d'origine néerlandaise et euh, croate. D'accord. C'est euh, pour ça ta blondeur. Je sais pas. Non, c'est une couleur. D'accord. On a utilise... dit. Secret de femme. Ça hein. c'est pas marqué sur ma tête, mais c'est marqué dans mon ADN. C'est marqué dans ton ADN. Oh. Eh bien écoute, euh, tes projets maintenant la, ben, la suite J'aimerais beaucoup sortir un nouveau morceau en octobre, puis un novembre, ouais. en novembre. Je serai programmée à EB Festival à Mont-de-Marsan, euh, Musique à la Rue, euh, non, pardon, Au Gébé Festival à mont marsan EB Festival à Mont-de-Marsan, à euh, chamo, Chamonix pour les grands festivals. Pour les Journées du Patrimoine et du Matrimoine à Bordeaux et au MAMA Festival à Paris et ça c'est cool, j'ai trop de chance Excellent. et euh, je jouerai au théâtre en même temps à partir de euh, octobre au Théâtre de la Flèche à Paris, je joue justement une jeune femme qu'on force à marier et qui veut devenir rappeuse ouais. et c'est fantastique, c'est équipé par bah, tu représentes le mouvement parfaitement. En plus, euh, du haut de ta jeunesse, c'est parfait. Tu m'enchaînes avec la dernière question par rapport à ta carrière d'actrice. Comment est-ce que tu as été repérée Et est-ce que c'est tu... suite à ça que tu as voulu faire de la musique euh... Ou c'est deux cheminements complètement différents C'est très différent. Le théâtre, je voulais en faire depuis que je suis petite. Et euh, c'est moi qui suis allée plus frapper aux portes. Et après, évidemment, dans la région, on m'a repérée, on m'a soutenue énormément. Euh, et euh, ensuite, à... j'ai eu beaucoup de... J'ai pas du tout envie d'arrêter ça se passe très bien. Donc, donc euh, tu as fait une, une école ah, de comédie Ouais. Et euh, j'ai commencé à travailler tôt. Donc, j'ai commencé à travailler avant d'aller à l'école. Ouais. À 15 ans, j'étais sur des tournages de la région et je tournais pour famille d'accueil, section de recherche. C'est ça... tes parents qui t'ont inscrit bah, Non, c'est moi. Mmh. C'est toi. Mmh. Toi. toi qui as voulu faire ça Ils avaient pas trop envie. Maintenant, ils sont très, très, très, très contents et sont ouais. des meilleurs supporters de la Terre. Mais sur le coup, ils étaient là, genre. Merci, papa, et maman. Notre ouais. <rire> fille, elle fait quoi C'est pas ça qu'on a être majeur avec, c'était ça, le deal pour moi, c'était je vais prouver qu'en fait on peut travailler avec ça et qu'on ne pas une célébrité dans... C'est un métier Voilà, il y a plein de gens qui ne sont pas des célébrités, qui gagnent leur vie en tant comédien et en tant qu'artiste et ça c'est hyper important que les jeunes l'entendent aussi, c'est pas un unicorne en fait C'est ça, souvent c'est décrié quand on dit qu'on veut faire un métier artistique tout de suite on nous dit mais comment tu vas faire pour manger alors que c'est un métier à part entière ouais, et tu euh, fais très très bien. Je mange. Euh, oui, j'ai <rire> oui, une je façon je de parler. Pas, merci. Euh, <rire> <rire> mais, euh, et la, et le, la musique, c'est venu totalement de C'est-à-dire que c'est plutôt. Scène, ça se voit pas et on interview, encore moins tant mieux. parce que sur un franc parler, bah, comme dans tes chansons, c'est génial parce que ça transpire par tes textes. Et euh, franchement, bravo, on te souhaite tout le meilleur. Ouais, un, un petit mot pour ton public bordelais. Ah, bah, je vous aime, merci, merci de me soutenir comme ça. J'ai tellement de chance et j'ai tellement hâte de vous revoir. Et voilà, ah bah, super. On avait les Mongozai Fai et Marina P derrière, ouais. c'est des grands. Peut-être que, que tu prends la suite. Ah J'espère en tout cas te voir faire plein de choses comme ça. Ouais, merci. merci beaucoup. Sopical Allez, merci beaucoup. Ciao. Ciao. Merci pour la force et tout là. C'est bon, ça va, c'est encore une bien. Bon, bien. Un merci.